Allez, c'est parti donc pour ce débrief du premier épisode de Mandalorian saison, saison 2. Euh, bon, bah ben, Covid oblige, Nico, on est, on est à distance, toi et moi. Euh, euh, je vais déjà faire un, une première présentation, comment dire, euh, no spoil, on va dire. Et puis euh, et puis après, je te, donnerai, je te donnerai la parole, alors bien sûr, dans la partie no spoil, hein, on, on, on, tu, tu, tu auras la parole pour parler de tout ce qui est euh, mise en scène, euh, et puis et puis notamment musique ou, ou toutes ces choses-là, et puis après, on, on abordera une partie un peu plus spoil, on vous préviendra, donc si vous voulez euh, vous sauver, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à le faire. Euh, on essaiera, euh, autant que faire se peut, de faire cette petite review euh, d'épisode euh, toutes les semaines, si, euh, si Nico est d'accord. Et puis, on sera peut-être accompagné de, euh, de Toto et, et de Kevin. Kevin, qui est en train euh, de s'équiper pour pouvoir euh, notamment participer. Euh, je te donne mes premières impressions. Euh, ah ben... Alors j'étais super content de retrouver euh, Mandalorian même si j'avais pas l'excitation de la première saison euh, je sais pas c'est peut-être parce, euh, parce que voilà on... ça y est on sait de quoi il s'agit maintenant il y a mm -hmm. plus la découverte mm -hmm. euh, j'étais ravi d'avoir un épisode de 52 minutes et pas de 30 ou 35 minutes déjà mm -hmm. Mm -hmm. même si après on pourra discuter. discuter du rythme et puis euh, non mais j'étais satisfait il euh, y, y, y a eu beaucoup de fan service Ouais. mais on va, on va y revenir dans le détail mmh. alors comme, comme on en a déjà dit moi le fan service quand c'est bien fait ça me va hein, donc mmh. euh, dans l'absolu c'est pas une critique quand je dis ça mmh. alors oui euh, il peut y avoir des longueurs euh, sur la réalisation j'ai pas ton oeil donc euh, je suis peut-être moins exigeant euh, mmh. moi je trouve que là c'est pas mal parce que Autant dans la première saison, on était sur des, sur des, des ambiances vachement resserrées, vachement refermées. Là, on est sur du, on est sur du, du grand paysage quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, bien fait ou pas bien fait, c'est une autre histoire. Mm -hmm. Mais, euh, mais on, on a pris l'air dans, dans cet épisode, ça, ça change. Puis comme je suis un fan de Tatooine, pour moi, c'est la source de tout, <rire> eh ben, eh ben on y reviendra dans la partie, partie spoil. Euh, je vais remettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc, on est à la fin de la, de la, de la première saison. Euh, on a un petit euh, débrief de fin de saison qui nous nous explique que euh, Mando, euh, on va continuer à l'appeler Mando hein, même si c'est pas son nom, euh, doit ramener euh, la créature assez semblable. Hein, c'est ce qui nous est euh, présenté dans le début de cette, de cette saison 2. Euh, pour une raison que j'ai pour l'instant du mal à appréhender, euh, on découvre au début de cet épisode qu'il doit euh, se rapprocher euh, d'autres Mandaloriens pour se faire aider. Et euh, la quête principale, on va dire, de ce premier épisode, c'est d'aller trouver un autre Mandalorian. Euh, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, déjà avec ce concept-là, moi j'ai un petit peu euh, de mal, euh, puisque des Mandaloriens, il en a croisé plein dans, euh, dans, le, dans, le premier, dans, la, dans la saison 1. Donc j'ai du mal à comprendre que dans ce, cette, ce premier épisode de saison 2, la quête soit si difficile à aboutir et que euh, aller chercher un autre mandalorien pour, euh, pour amener la créature, puisqu'il ne faut pas parler de bébé Yoda, hein, euh, la créature, comme euh, c'est comme dit dans, le, dans, dans la saison 1 officielle, doit être euh, ramenée à, à, à ses semblables. Donc ça, c'est le leitmotiv. Ce, ce, ce, cette livraison de l'enfant à ses semblables est de toute évidence le leitmotiv de la saison 2. Euh, on peut d'ores et déjà dire qu'il y a une saison 3 qui va être filmée, donc ça déjà ouais, on, est, on ouais. est super content. Mais euh, voilà, déjà dans la saison 1, l'histoire c'était aller chercher la bestiole, éventuellement la livrer, se rendre compte de son importance et finalement euh, la protéger. Et là on est parti sur une dynamique de libérer en fait le bébé Yoda en le rendant assez semblable et en s'exposant notamment euh, aux Jedi. Je te laisse... Euh... Alors, ouais, parce que quand on dit le rendre assez semblable, on pas... Peut pas forcément de son espèce, on mmh. parle de le rendre à, à, à... Au magicien. Exactement. Voilà. Exactement. Et visiblement, c'est ce que disait la forgeronne, la chef de clan, et, euh, il faudrait retrouver un mandalorien qui sait où se trouvent euh, les, les sorciers en, en question. Mmh, c'est mmh. pour ça que la quête est plus difficile qu'on ne l'imagine. Mmh, mmh, tout à fait. Alors donc dans cet épisode on parle là-dessus. Euh, alors no spoil déjà on va commencer la musique. Euh, la musique on, on reste sur le thème des Mandaloriens. Par contre euh, on a une véritable réinstrumentalisation du truc. Je ne sais pas si tu l'as senti. Est-ce qu'elle est propre à la saison Est-ce qu'elle était propre à l'épisode ah bah que... Moi je me suis senti chez Union Moricon là. Hein <rire> enfin, avec <rire> la guitare. Ouais ouais ouais. Euh, très. Ouais, pour moi cet épisode c'est un hommage au western. Hein. Carrément. Hmm, hmm. C'est vrai qu'il est très très western. Hein. On, on y reviendra dans la partie euh, spoil. Euh, au niveau effectivement euh, des environnements, on a euh, deux environnements. L'environnement du début euh, que l'on voit dans la bande-annonce avec, euh, avec la pègre. Et puis ensuite, on basculera euh, très rapidement euh, sur, euh, sur Tatooine. Euh, toi, tu l'as dit, Tatooine, c'est un environnement qui, que tu apprécies particulièrement moi, je dois t'avouer que j'en ai un peu marre qu'on aille toujours sur Tatooine. Ouais, je comprends, je comprends. Mais comme pour moi, c'est la source de Star Wars, enfin, tout part de Tatooine euh, dans l'histoire. Mm -hmm. et, euh, et, et comme je suis assez fan de, des westerns en général, l'imbrication des deux, ça... Ça, ça me séduit toujours et puis euh, ouais, ça me fait plaisir de voir un peu plus de Tatooine à chaque fois. Bon, effectivement, hein, c'est on voit toujours le même endroit. Ouais. C'est poncé à mort, c'est poncé à mort, mais, euh, mais ça me fait toujours plaisir. J'ai si de rentrer à la maison. <rire> non, parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu plus de Tatooine mais euh, du sable à droite ou du sable à gauche, ça reste <rire> du sable, hein, si tu veux. Donc euh, donc voilà. Euh, bon, euh, on va parler très rapidement euh, du rythme et de ce que euh, ceux qui ne l'ont pas vu euh, peuvent s'attendre. On est sur un épisode euh, qui est euh, quand même euh, assez dynamique, euh, faut le reconnaître, euh, mais euh, dont moi le reproche que je lui fais, c'est que euh, je trouve que c'est un épisode euh, qui euh, ne devrait pas être un, un épisode de début de série. Euh, voilà, il y a une histoire, on y reviendra, euh, avec un espèce de contrat, et je trouve que ce premier épisode ressemble... Euh, à s'y méprendre soit euh, à l'épisode où il y avait euh, tu sais on était dans le village qu'il fallait absolument euh, sauver avec euh, le bipode impérial soit euh, dans l'épisode euh, où euh, on était avec euh, les Jawa, il fallait récupérer le vaisseau et puis il y avait, il y avait une grosse bestiole à tuer euh, voilà on est, on est dans ce genre d'épisode et moi ça m'a choqué parce que je me dis qu'en premier épisode de saison euh, ça n'avait pas sa place ça pouvait être un épisode 2 voire un épisode 3 voire même un épisode 4 qui sont des épisodes qui servent à installer un, un, une ambiance, peut-être installer des, des, des, des, des deux, trois informations. Alors, en l'occurrence, une information critique qui arrive à la fin, mais on ne peut pas le dire dans cette première partie d'émission. C'est quoi ton ressenti, toi, par rapport à ce, à ce premier volet, en fait euh, Oui, il euh, y avait, y avait euh, une mise en situation, une, une hein, comme on dit. Tu vois, pas on nous balance tout de suite, euh, sans transition, sans, sans nous avoir préparé euh, dans un nouveau chapitre. Mmh. Après, je, je, je me dis que... On est dans la continuité de l'histoire. De, de, de Il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre le, le, le dernier chapitre et celui-ci, je pense. Mmh, mmh. Et à chaque fois, tu vois, chaque chapitre, à part, à part la fin de la, la saison 1, chaque chapitre, c'est une quête en particulier. C'est une petite histoire avec un aboutissement. Mmh, mmh. Alors, euh, peut-être qu'ils l'ont vu comme ça. et... Euh, ouais, mais tu as raison, tu as raison. Tu as raison dans, dans l'absolu, mais... Moi, je suis bon public, hein. ça m'a pas trop comme ça. <rire> bon, on va, dire, on va dire que si vous êtes fan de Star Wars, ce premier épisode devrait quand même pas mal vous enchanter, et on va y revenir dans quelques minutes, parce qu'on va passer à la partie spoil, parce que là, on a, on a beaucoup de choses à, à, à, à vous dire. Euh, par contre, très clairement, si vous n'êtes pas, euh, comment dire... Euh, euh, C'est pas une histoire d'être fan, mais si vous n'êtes pas euh, en connaissance de beaucoup d'informations de l'univers étendu, vous risquez d'être légèrement désarçonné par, par cet épisode. C'est le cas de Céline, euh, ma femme, qui elle ne baigne pas dans l'univers étendu et qui euh, m'a clairement dit je, je suis déçu de ce premier épisode, que les choses soient claires. Euh, C'était pas votre cas, à vous que ce soit Toto, euh, Kevin, J'ai pas eu totalement son retour, mais il m'a semblé qu'il était bon aussi, et toi, euh, qui êtes quand même plus au fait des informations qui sont distillées, et moi, ma principale crainte, en fait, de cette saison 2, c'est qu'elle devienne trop élitiste, et euh, qu'elle euh, s'oriente trop vers, euh, vers, ce sera ma conclusion euh, tout à l'heure en, en fin d'émission, euh, qu'elle s'oriente trop vers, euh, vers des gens qui savent, euh, plutôt que des gens qui ne savent pas, je trouve ça dommage, parce que la série Mandalorian avait tout l'avantage d'être un pont, une porte ouverte euh, vers un nouveau public. Alors on ne va pas gâcher notre plaisir parce que très souvent on a dit ah, l'épisode 7, 8 et 9 ça fait trop, euh, trop euh, ra racolage euh, aller chercher de la nouvelle, du nouveau public et pas assez fan service et pas assez au, au, au, au, au plaisir de, du, du, du fan de, de base. Mais là je trouve que ça me choque et ça me déstabilise un petit peu. Je sais pas quel est ton autre euh, ressenti à toi. Oui, ouais, ouais, tu as, as, as raison. On en a parlé déjà un petit peu avant. Il y, y a plusieurs niveaux de lecture de, de cet épisode. Et effectivement, je comprends que pour un, un, un non initié à l'univers étendu ou, euh, ou quelqu'un qui, qui aime Star Wars sans être un, un fan hardcore, il va passer à côté de beaucoup d'easter eggs, de fan service, mmh, de clins d'œil, de, de, mmh, clin mmh, euh, mmh. de l'or sur l'univers qui fait qu'ils n'auront pas la saveur. Ils vont se dire oh, 52 minutes super, mais 52 minutes de vide. Voilà, c'est ça. Euh... C'est-à-dire que ce n'est pas, pas qu'ils ne comprennent pas l'histoire, heureusement, mais elle devient un peu fade en fait. Ouais, c'est tout ça pour ça en fait. Pour voilà, c'est ça. Ouais, je, comprends, je comprends tout à fait cette, cette approche. Bon, je te propose qu'on passe à la, au, au, au moment où on spoil. Donc, euh, on va mettre un petit, un petit timer euh, pour ceux qui veulent, euh, qui veulent se sauver. Euh, euh, N'hésitez pas à revenir voir l'épisode, euh, revenir voir l'émission quand vous aurez vu l'épisode. Et puis bah, là, on va aborder des choses un peu plus profondes et puis qui vont, euh, qui vont euh, vous permettre... Peut-être de mieux comprendre l'épisode que vous avez vu. Euh, si euh, si ben, vous l'avez vu et puis que vous n'êtes pas un grand fan de l'univers étendu, on va vous donner deux, trois clés de lecture. Attention, c'est parti. Allez, c'est parti pour la partie spoil. Moi, j'étais monsieur no spoil. Et puis là, juste à côté, il y a monsieur spoil. <rire> bon... Par quoi on commence euh... le, le, le tout début, il y a un truc qui me, qui me plaît moi dans l'univers Star Wars, que ce soit les films ou les séries, c'est à chaque fois de découvrir des nouvelles planètes ou aller sur des planètes connues. Et euh, ils m'ont toujours, euh, toujours intrigué dans Mandalorian parce qu'on voit des planètes et on n'est pas sûr de où on est. On est pas forcément... et, et, et moi, dans l'intro, j'avais envie de penser qu'on était sur Corellia. Mm -hmm. Mais je sais pas, là, il va falloir qu'on ait... Euh, il va falloir qu'on ait les, les experts qui nous disent quelle planète il s'agit. Mais, oh, mais bah, je voyais bah, pas bah, que ou... il y Corélia bien <rire> pourri euh, euh, post-période post impériale où, où la, la pègre a pris le, reçu, ouais. le, le dessus. Pardon. Donc euh, voilà, j'ai pensé à ça vite fait. Bah, je me suis dit, bah, où on est là J'ai besoin de savoir. Mais, euh, bon, je ne sais pas aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas Alors, c'est vrai que cette, première, cette, cette, cette, cette scène d'intro, moi, moi, je vais te dire un truc. Euh, J'aurais aimé qu'on reste là, en fait. J'aurais aimé qu'on reste sur cette planète, qu'on reste dans cette ville et que ce premier épisode soit orienté sur la pègre, sur le fait qu'ils essaient de récupérer ouais. le gamin et que lui le protège. Ouais. Et j'ai été déçu qu'on parte sur Tatooine, ça je l'ai dit en début d'émission. Euh, bon, ce combat de, de, de, <rire> de... de gamoréens de gamoréen, euh, en collant euh, vers... Pommes, euh, j'ai trouvé ça assez déstabilisant. Euh, ils sont certes plus beaux et plus propres, mais du coup pour moi ils sont trop beaux et trop propres. Ils sont euh, trop a... athlétiques les. Ouais les... ouais <rire> ils sont trop. Euh, ouais voilà c'était ça m'a ça m'a choqué ça m'a j'ai pas trouvé ça euh, très sympa en fait. J'ai beaucoup de... j'ai beaucoup à redire sur euh, sur l'habillage de l'épisode hein. on, on, on y reviendra. Mais pour commencer par eux euh, toi t'en as pensé quoi tu les as pas trouvé un peu de trop. Ouais trop je les ai un peu un, un peu un <rire> peu euh, comment dire. Un peu faiblard euh, les gamoréens. Mmh, mmh. Mais bon, peut-être qu'ils sont fit parce que c'est des ah bon. combattants d'arène. Voilà, ils n'ont voilà. pas d'en bon point. Ouais. Oh ouais, oh ouais. Le, le truc qui m'a fait tiquer, c'est qu'on sent qu'on est chez Disney, il y a zéro goutte de sang. Ouais, ouais, il y a une espèce. Le mec, le mec se tartine à la vibro hache il <rire> ouais. y a zéro goutte de sang. Ouais, ouais, ouais. ouais ben, on, est, on est sur un épisode, <rire> même tout au long de l'épisode, on, on, on leur on le dira. Euh... Qui est, qui est très propre, hein. on, on s'est calmé un petit peu, on est un petit peu moins hard. Il hein. euh, y, y, y a des hommes des sables qui se font dégueuler de l'acide sur la tronche. Euh, <rire> je me suis dit, waouh, ça va pas le faire. C'est un épisode que je peux montrer à Cali sans problème, ils font juste que disparaître. Quoi. On ne voit pas leur ouais, corps ouais. brûler, décomposer. Euh, donc voilà. Le chef de la pègre est plutôt, euh, plutôt bien, euh, bien fait, ouais, euh, il est à la fois bien fait et il est assez charismatique. Dommage qui dure pas il plus est... longtemps. Ouais, ouais, je, je l'ai trouvé pas mal. Sa voix est bien posée. Il... Ouais, puis il y a une belle galerie d'aliens dans la pièce. Il y, y a du Nicto, il y a du. Euh... Ouais, il y, y, y a pas mal de monde. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien aussi ça, tu vois, mmh. quand on voit mmh. des, des, des sales gueules. Mmh. Euh, et euh, on, on y est là. Tu on trouves que j'ai une sale gueule. <rire> C'est dommage que ça ne dure pas plus longtemps, puisque très rapidement, ouais. on va partir donc sur, sur Tatooine, avec cette fameuse quête d'aller chercher un Mandalorien. Euh, donc, on, on a tous euh, l'idée de ce qu'on va trouver comme voilà. Mandalorien. Et, euh, et on se retrouve sur, euh, dans la ville, j'ai oublié le nom. Alors, on, on se retrouve déjà euh, dans le hangar avec la nana qu'on avait vue, euh, dans euh, dans l'épisode, dans, dans la saison d'avant, euh, moi, celle-ci avec ces droïdes réparateurs, ses droïdes mécano, elle m'insupporte au plus haut point. Ah ouais, ah ouais, ouais <rire> je, je, je ne la, je peux pas la piffer, quoi. Elle ne me gêne pas plus que ça. Moi, ouais, j'aime bien ces droïdes. Ouais, ouais mais c'est un, Mo... un il peu. Il me semble que c'est à Mosesley. Hein. C'est à Mosesley qu'ils sont, mmh. puisque c'est dans la même ville où il y avait la, canti la fameuse cantina. Ouais. il atterrit à Mosesley. Mmh. Ouais, la nana. Là. là, là, là... Elle était peut-être mieux dans, dans la première saison que... que moi, elle elle, elle, elle moi, elle m'avait déjà fait chier. Moi, elle m'a déjà fait chier. Et là, je trouve qu'elle surjoue. Et t'as vraiment l'impression que c'est... Allez, pendant trois minutes, on va vous faire des blagues euh, nulles, ouais, mais on va vous être, faire ça, ouais. des blagues. Euh, voilà, tu sais, le, le droïde mécano qui se, qui se prend l'œil dans le, dans le tube. On a... Enfin, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça, en fait, dans Mandalorian. Moi, pour moi, Mandalorian, c'est Rogue One. Pourquoi, on va, pourquoi ils viennent nous foutre de la merde comme ça euh, dedans, quoi c'est vrai qu'on attend de Mandalorian un propos un peu mature. Et mmh. bon, mais bon, il faut, il faut mettre la petite phase humor, humoristique. Quoi. Allez, next. Euh, ouais, ça c'est vite fait. Du coup, il part dans une ville dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé. Mospelgo. Mospelgo, donc une ville soi-disant euh, de mineurs. Euh, voilà. qui aurait soi-disant plus ou moins disparu des cartes. Si je trouvais que c'était bien qu'on nous explique qu'après la chute de l'Empire, il euh, y ait la pègre qui prenne la main sur, sur les bordures extérieures, euh, ça laisse une espèce d'ouverture à ce qui va se passer dans l'épisode 7, et l'arrivée du premier ordre, en fait. Donc d'ores et déjà, là, ça saupoudre deux, trois informations, comme quoi, euh, à la chute de l'Empire, tout n'était pas forcément euh, rose. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ah, bah non, mais ça, ouais, ça, ça, ça colle avec, euh, avec l'univers où petit à petit l'Empire a perdu son emprise et, euh, et, la, et la pègre a repris la place. Enfin, mmh. puis la pègre a toujours été présente. Genre le, le, le, les huts, les syndicats du crime ont, ont toujours eu euh, une place primordiale dans cet univers. Effectivement, quand l'Empire était glorieux et étendu, euh, ils avaient beaucoup moins de place, mais petit à petit l'Empire a été obligé de lâcher un peu de l'est sur, ce, sur ces gens-là qui finalement prennent prennent complètement la main euh, à la chute de l'Empire. C'est-à-dire mmh, mmh. entre, entre une nouvelle République qui n'arrive pas à s'organiser et, et un Empire euh, qui, qui, qui s'éparpille euh, un peu partout, oui, euh, toute la place est offerte à la paix. Et donc, il va aller dans ce, dans ce, dans ce village, dans cette ville, euh, qui fait très, très western, effectivement, cette scène où il arrive en moto. Euh, D'ailleurs, il y a un bruit, un vrai bruit de. Ah bah de oui, bah, t'as le, le bruit de deux de, de, de temps, hein, <rire> hein de, de, de deux pistons. Voilà. <rire> il quand tu... il arrive devant la cantina, ouais. Ouais, okay. ouais. Ah bon, on ouais. un biker qui arrive en ville. Hein. Ouais, carrément, on va, on va, pas, on va pas, revenir sur ça. Mais moi, je trouve qu'ils n'arrivent pas à animer les motos, euh, les moto jet dans cette, dans cette série. Euh, je sais que ça t'a pas choqué, mais moi, je trouve que c'est très, très mal animé, quoi. Voilà. Je le dis, euh, je suis vraiment ai un garçon exigeant. Ouais, je suis trop exigeant, trop exigeant. Et, euh, et là, on va avoir l'arrivée d'un de, de, de, Mandalorien en armure dont on comprend tout de suite que... Enfin, tout de suite, pendant 2-3 secondes, on se dit c'est celle de Boba Fett ou pas. Euh, ben ouais. mais, mais autant on se dit c'est celle de Boba Fett ou pas, autant, à la seconde près où il apparaît, on se dit... Bon, ben, de toute façon, dedans, c'est pas Boba Fett, quoi. Je sais pas comment tu l'as ressenti. Le mec est pas à la taille. Hein. Voilà. <rire> Il n'a pas l'envergure. <rire> Il nage dedans. Euh, Timothy, euh, Timothy Olyphant. Euh, tu nous en parles, cet acteur de, de Deadwood ah ouais, bah alors, pour moi, j'ai vu un rappel tout de suite sur son rôle de, de la série Deadwood, que j'ai adoré, une euh, mm -hmm. série à du bio sur, euh, sur l'épopée euh, américaine à Deadwood avec euh, Buffalo Bill, etc. Ouais. Euh, où effectivement, il jouait le, le, sh le shérif euh, de la ville de Deadwood, mm. et il collait parfaitement au personnage, euh, avec cette démarche très typique qu'on retrouve là dans son rôle de Cobb Band. Ouais, ouais, il, ouais. Il, il reprend la démarche du, du shérif de Deadwood, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que le clin d'œil était beau. Et effectivement, là, maintenant, il est marshal de, de Mospelgo. Et, euh, et ça, ça m'a fait plaisir. Moi, j'aime bien euh, Olyphant, il a, il a de la gueule. Et puis, ouais. euh, dans, dans le rôle du marshal, je trouve qu'il colle très bien. Un Après, acteur. Il n'a il oui. pas les épaules pour être un Mandalorian. Non, clairement, clairement. Mais je pense que c'est fait exprès, en fait. Parce que ça, il ouais, ouais, y, a, y a un message derrière. C'est-à-dire que le message, c'est l'armure ne suffit pas. Exactement. Hein euh, et là, euh, bon, euh, il est, il est peut-être opérant, euh, il est peut-être rapide au pistolet, au, au pistolet laser, et puis l'armure le protège, mais c'est pas l'armure qui fait, euh, qui fait le Mandalorian, quoi. L'armure est Mandalorienne, pas le bonhomme. Voilà, c'est ça. Euh... Et là, et là, c'est le, le, le, je, si je t'interromps, c'est, la première passerelle avec l'univers étendu. Ouais, ouais, ouais, puisque tu ouais. me disais que, en fait, ce personnage, il est déjà présent dans, euh, dans un ouais. roman. Ce personnage a été présenté dans la, dans la trilogie euh, Riposte. Mm -hmm. Dans Riposte, il y a, a l'histoire principale et puis régulièrement, Chuck uh, Wedding, l'auteur, euh, fait des petits flashbacks sur des, sur des événements dans la galaxie euh, à la chute de l'Empire. Mmh. Et il y a un focus sur ce qui se passe sur Tatooine avec euh, ben, une petite ville appelée Mos Pelgo qui, euh, qui se retrouve prise, euh, prise euh, en main par, euh, par une pègre locale. Et un gars qui s'appelle Cobb Vant euh, va réussir à, à récupérer une armure mandalorienne, mmh. il va qui va lui donner l'assurance nécessaire pour faire fuir euh, faire fuir ses, ses, ses mécréants et, et devenir le marshal de cette ville. Donc paf voilà, il y a un et lien entre l'univers euh, étendu officiel et canon et, euh, et, et, et maintenant la série. Voilà, et c'est exactement ce qu'il qu explique, puisqu'il va raconter comment il a eu l'armure et, et, et, et pourquoi, et pourquoi <coughs> il s'en est, est servi. Timothy Lefante, Il y a une petite variante, hein, parce que la, la vraie histoire, ce n'est pas tout à fait ça, mais on peut imaginer que Cobb Vente raconte sa propre version. Okay. Parce qu'il n'est pas si propre que ça, en fait. Hmm, D'accord. Donc euh, Lefante, hein, pour euh, ceux qui le connaissent pas, qu'on a également vu... Euh, dans Die Hart, et c'est lui qui interprète Hitman. Euh, tu l'avais pas reconnu avec ses cheveux. Euh, on, on est sur un épisode euh, qui canonise. On y reviendra sur la fin. Mais on est sur un épisode qui canonise et qui crée des ponts, hein, comme tu le dis, entre euh, est-ce qu'on va pas être éventuellement sur une saison qui fait ça est-ce qu'on ne va pas être sur une saison qui va euh, euh, adouber euh, certaines parties de roman euh, et, euh, et puis jeter l'opprobre sur, sur le reste On, on, on sent qu'il y a une volonté euh, d'harmonisation euh, qui, euh, qui est proposée. En même temps, euh, le réalisateur devient le maître d'œuvre de l'univers Star Wars hein, depuis que Kathleen Kennedy a été, a été dégagée. Donc euh, on sent que euh, le gars il a décidé de dire « voilà, moi ça, je valide, donc je vais le mettre dans ma série et ça va devenir euh, canon ». Euh, ça, je valide peut-être pas forcément, c'est un peu tôt pour, pour conclure ça, mais euh, on sent qu'il va y avoir des choses qui vont se passer quand même dans cette saison. Ah bah, de ce côté-là. On, on, on en a tant d'autres. Là, il y en a déjà qu'on suspectait qui sont arrivés, et il y en a d'autres qu'on qu qu suspecte et qui, qui, qui devraient arriver. Mmh, mmh, euh, je ne sais pas mmh, si mmh. on peut en parler maintenant, mais... On va... Oui, si, si, on va en parler. Donc, il y a ce dragon euh, de, de Krait euh, qui, euh, qui, tyrannise, qui tyrannise la ville. Euh, on a donc euh, ce... Il est et les tusken bon en l'occurrence euh, les gens sur Tatooine se sont, oui ils tyrannisent aussi les tusken. Euh, les tusken tyrannisent aussi la ville, ben, bon en même temps euh, sur Tatooine personne <rire> ne s'entend avec les tusken. Et puis euh, ben l'histoire euh, devient euh, de la quête d'un Mandalorien, ça se transforme en une espèce de deal. Euh, je t'aide à tuer euh, ton euh, dragon et euh, tu me donnes euh, l'armure que tu as euh, récupérée dont on a donc tous compris, puisqu'on la voit de très très près, que c'est celle euh, de, de Django Fett. Là, là, moi Boba. Je, de Boba. De Boba Fett, excuse-moi. Euh, là, moi, j'ai du mal parce que euh, je ne comprends pas comment la quête de recherche d'un Mandalorien se transforme en quête de récupération d'une armure. Tu joues pas assez au jeu de rôle, toi Peut-être, ouais. <rire> non, là, je plaisante, je te charrie. Euh, oui, ou alors c'est peut-être un, peu, euh, un petit peu tiré par les cheveux, mais il fallait passer par là, il faut qu'il récupère l'armure pour trouver le bonhomme qu'il y avait dedans, ou... Tu crois hein, Est-ce que c'est vraiment nécessaire Moi ça m'a déstabilisé. Il tâtonne. D'ailleurs, euh, il est même pas certain que le bonhomme qu'il avait dans l'armure est toujours vivant. Hein. Oui, tout faut... à fait. Oui. Il récupère l'armure. Voilà, il partait en quête d'un Mandalorian, il a... il a trouvé que l'armure, il se contente de ça. C'est euh, sa piste. Moi j'ai envie de dire, tu vois, il devrait arriver et dire euh, Ok, il bah, n'y a que l'armure, bon bah je me casse quoi. Il a, il a, il a pas ah, de. Ah oui, mais il euh, y a le code, il y a le code qui ne qui, qui, qui tolère pas qu'un non-mandalorien euh, possède une armure. Oui, mais c'est quoi, il... oui, quoi un mandalorien Parce qu'on nous explique qu'un mandalorien c'est pas. Euh, c'est un credo. Oui. Ce mec-là euh... il protège les gens avec l'armure, est-ce qu'il ne rentre pas dans le credo euh, des mandaloriens le Marshal n'est pas un Mandalorian parce qu'il ne suit pas le code, non, ça c'est certain. Euh, ouais d'accord, mais euh... Euh... enfin, moi à un moment toi, je me suis dit à la fin de l'épisode, il va lui laisser l'armure. Au final, il, il, ne le, il ne le fait pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dragon euh, de Krait Là, je te laisse la parole sur cet épisode en général, sur ces bamptas dégueulasses avec des cornes en, <rire> en, en papier mâché. Ah bon j'insisterai pas sur les bamptas. Moi, je les trouve beaux, mais effectivement, les cornes, je les trouve un petit peu trop propres. Du euh, coup, on, on les voit beaucoup, les bantas. Ouais, mmh, mmh, euh, mmh. ouais c'est vrai que c'est un petit peu trop propre. Même les tenues des toscans étaient trop propres, je pense. Mais, ouais. euh, ça, ça, manquait de, ça manquait de poussière et de saleté, tout ça. Ouais, ouais, c'est euh, clair. Euh, mais cela dit, le, alors le dragon Knight c'est vraiment une créature qui existe dans la mythologie Star Wars, effectivement dans l'univers étendu. Mm -hmm. euh, depuis longtemps maintenant, euh, il a existé dans les romans, parce qu'il me semble que Revan et Bastille Shan euh, sont partis en quête d'un dragon à un moment. Il me semble qu'il a existé dans Kotor, ouais. euh, euh, puisque ça faisait partie des quêtes ouvertes euh, aux joueurs. Dans le jeu de rôle, il existe, il est, il est, il est comptabilisé dans les créatures qui peuvent être rencontrées uniquement sur Tatooine. C'est une, c'est une, une espèce endémique de Tatooine. Ouais. Et donc voilà, le dragon Knight c'est quelque chose de très connu dans l'univers étendu. Alors, alors moi je l'avais, moi je aujourd'hui. Mais... Ouais, moi je l'avais rencontré dans les jeux de rôle effectivement, et, et, et tu, j'ai vraiment la mémoire dans Kotor. Il y a même, je crois même que si vous tapez Kotor sur Internet, vous trouvez tout de suite une photo où euh, il y a des Jedi qui sont en face d'un dragon euh, qui ressemble plus à un iguane, euh, un gros iguane voilà. avec des pattes. Donc c'est vrai que là on a une interprétation. Euh... là voilà, l'interprétation est différente. On est plus sur un verre des sables pour, pour, pour, pour tirer un lien. Ouais. Euh, mais bon, euh, voilà, c'est reptilien. Ça n'a jamais été vraiment très clair. On a toujours su qu'il y avait des sous-espèces, donc pourquoi pas imaginer. Euh imaginez que bah voilà, c'est une vision du dragon Krayt, mm -hmm. bah, du coup ça le canonise un petit peu. Toto nous et expliquait euh... aussi que le dragon euh, vit euh, dans un trou de sarlac, puisque ça le, ça le sensibilise beaucoup, euh, la, la, la, la, la préservation des sarlacs, euh, <rire> il aime bien les, les grosses bêtes qui mangent tout, euh, ça, ça donne une espèce de puissance à ce dragon, comme quoi il aurait été capable de tuer un sarlac et d'en prendre la place. Euh, ah oui, alors, le dragon Krayt est quand même considéré comme une des créatures les plus dangereuses. De, de, la, de la galaxie, bien au-delà d'un rancor, mmh, mmh, ou d'un exu. Ouais. Bon, oh, du ouais. coup, on a ces deux personnages qui vont s'allier, qui, en s'alliant, euh, vont, vont faire en sorte à ce que les deux peuples euh, qui sont sur cette planète s'allient pour combattre l'ennemi le, le, commun. On est très Disney, euh, sur ce point. Ouais, plan. non, on est très Western, aussi, moi, je trouve, on n'est pas que Disney. Euh, -ce oui, que... a... oui c'est plein de bons sentiments, tout ça, d'accord, mmh. mais... Mais il y a un petit côté, alors c'est peut-être pas les, les, les, les sept mercenaires, mais... Euh, ouais, un petit peu est... un petit peu, un petit ouais, peu. Ouais, voilà, on, on va allier les deux clans rivaux qui vont qui vont aller... Euh, c'est les O'Hara et les Otimin, si tu vois, qui vont qui vont s'allier pour, euh, pour combattre un ennemi commun. Ouais, ça me choque pas, il y a, y a du médiéval. Tu sais, Star Wars, c'est un mélange de western, de, de, de films de, de, de samouraï et de... Et, et, et, et de... Fantastique aussi, ouais, hein. On est d'accord, on est d'accord. Et je trouve qu'elle a les recettes, on, on, on est là-dedans. Hein, là, on, on, on, a, on, a le... on a à la fois le château de l'araignée euh, ouais, et il y a des de tout ça. Il y a toujours eu du Kurosawa derrière, mm. il y a toujours eu du, du Sergio O'Deal. Et là, voilà, on va réunir les deux clans qui se détestent pour combattre un ennemi commun, qui un dragon en plus. Ah, non, bah. On moi j'achète pas... ça, moi je prends C'est vrai, on n'est pas dans la redite euh, des deux épisodes Que j'avais précédemment cités de la saison 1 euh, Où on va sauver ce village Avec, euh, avec, les avec le bipode impérial Et puis où on va aller euh, flinguer Cette baissole pour récupérer un œuf, Puisque là à la fin de l'épisode notamment euh, Il récupère une perle euh, Là aussi hein, comme tu le disais Elle est présente dans l'univers dans, dans, dans On en parle beaucoup de cette, cette perle de crête qui, euh, qui a énormément de valeur euh, Donc voilà on voit, on voit un, un, un Tusken soulever une perle à un moment En se disant Putain, on a, on a tiré le gros lot euh, puisqu'il se jette sur le corps après l'avoir tué. De hein, mmh. si toute façon, si vous nous écoutez là, c'est que vous avez vu l'épisode. Euh, moi, je. Ouais, voilà, euh, bon. Euh, Est-ce oui, qu'on oui, est pas non, dans non, la on, rudiste, on, Ouais, mais Star Wars, c'est le mythe du héros avec tout ce qui va avec. Euh, Dinjarin, c'est le héros, et puis il faut passer par des, des poncifs de, de ça. Oui, c'est pas très original. Mmh, mmh. Je suis d'accord. L'idée ouais, euh, est pas très originale. Mmh. Mais, euh, mais ça marche. Voilà. Enfin, quand on est bon client comme moi, ça, ça passe. <rire> Quand on est exigeant comme toi, je comprends qu'on peut. On ah, il peut nous dire, faut, ouais. il nous faut Kevin dans l'émission. Euh, on va, on va travailler à ça pour l'épisode voilà. 2, histoire d'avoir quelqu'un ben qui ouais, soit ouais, moins bon public. Prochaine fois, prochaine fois. Ouais, non, moi, je suis très, très, très, très, très regardant. Euh, bon, bien entendu, la conclusion de l'épisode, c'est que la bestiole meurt. Euh, elle meurt pas n'importe comment. Elle meurt avec un Mandalorien qui se fait manger. Euh, on voit que cet animal, il a euh, des, euh, des sucs gastriques qui sont très puissants. Et d'ailleurs, il, il, il consomme immédiatement euh, des hommes des sables et euh, de façon sont très téléphonés. On comprend tout de suite que lui, euh, moi, moi j'ai com compris assez rapidement qu'il avait décidé de se faire avaler avec les avec les grenades. Je pense que tout le monde l'avait l'avait compris aussi. Euh, oui, puis on n'a pas craint pour sa vie. Hein. Mais Je sais a... pas, moi, j'étais pas. Voilà, aucun moment. On, pas stressé. Ouais. On, sait, on sait très bien qu'il va ressortir. Euh, D'ailleurs, petit il faut... clin d'œil. Ouais, petit, petit clin d'œil ouais. sur le retour du Jedi avec le fait de Ninja qui tape dans le jetpack de ouais. de, mm -hmm. de... de mm -hmm. Cobb Comme... c'est Han Solo le fait dans le jetpack de, de Boba Fett Ouais, exactement. Et euh, euh, tu te dis que finalement, c'est quand même de la merde, ce matos qui fait taper ah. un petit coup de dent pour que ça, ça, ça démarre. C'est vieillissant. C'est pas très fiable, ouais. C'est pas très, très fiable. Vieillissant. Euh, donc voilà, il va rentrer, euh, il va se faire avaler, il va faire exploser les grenades à l'intérieur. L'idée, bon, on le dit tout de suite, à la fin de l'épisode, on va voir Boba Fett. Hein, euh, pas sûr euh, Si, on va voir Boba Fett. Un clone un clone. Moi, le mon ressenti de cet épisode, c'est qu'il euh, ne sert qu'à ça. Il sert à, à, bien entendu, à introduire Boba Fett, ça on est d'accord. Mais il sert surtout à dire aux gens, ben, vous voyez on peut se faire manger puis s'en sortir si on a une armure de Mandalorian. Donc, bah, la mort de Boba Fett, c'est pas une vraie mort. D'ailleurs, vous voyez, on va faire que Mando, il se fait manger par un animal qui a un, un suc gastrique super puissant, et puis, bah, il va s'en sortir quand même. Donc, bah, c'est tout à fait normal que Boba Fett se soit sorti du sarlacc. Ça, je vais te dire, ça me casse les couilles. Est, on, est, on est clairement dans ce qu'on a dit au début de l'émission. On est dans un épisode de canonisation, est ça, où, oui, est où, où, euh, où euh, le réalisateur... Euh, j'ai un trou, euh, le réalisateur de ah, John, ouais, John Favreau a décidé de dire moi je vais adouber tel truc parce que j'en ai besoin pour la suite et puis je vais, je vais, euh, je vais renier tel autre, j'ai besoin de Boba Fett dans mon histoire, euh, Boba Fett est, est mort, il est mort, pour moi il est mort, euh, mais non il faut qu'on raconte qu'il s'en est sorti, donc pour raconter qu'il s'en est sorti sans raconter comment il s'en est sorti, on va vous faire une espèce de, une fausse histoire où on vous montre un Mandalorien qui se fait bouffer et qui s'en sort. D'ailleurs, il s'en sort euh, avec une armure pleine de sucre gastrique sur la gueule, euh, étincelante, mais les vêtements sont également des vêtements en pescar, <rire> puisque sa cape n'est pas brûlée par l'acide, ses bottes ne sont pas brûlées par l'acide, rien n'est brûlé sur lui par l'acide, à croire que même sa cape est en pescar, de qui se moque-t-on Oh, ça y est, le coup de gueule. Ouais, t'as raison. <rire> non, raison. mais... Il y, a des incoh... Il y a des incohérences, ouais. Merde, quoi. Des incohérences. Euh... Ouais, c'est pardon C'est pardonnable. Est... On est... Non, on est... On est dans un univers où les vaisseaux font du bruit dans l'espace. Oui, oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, je trouve ça grossier. C'est-à-dire que je, je trouve que c'est grossier. Je trouve que euh, j'ai besoin de Boba Fett dans mon histoire, donc je vais vous raconter comment on peut se faire bouffer et survivre. Euh, moi, ça m'a cassé les couilles. Et, euh, et je dois avouer, euh, pour conclure, que je, je, je voulais autre chose comme début de saison. Ma femme, qui n'a pas toutes ses références, hein, on, on, on, on l'a dit en début d'émission, c'est un épisode euh, euh, à référence. Euh, ma femme, qui n'a pas toutes ses références, s'est fait profondément chier ouais, euh, pendant, pendant cet épisode. C'est pas qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle s'est fait chier. Et donc, tous les gens qui euh, n'ont pas ces références-là vont se faire chier. Se faire chier dès l'épisode 1, c'est un coup à avoir des gens qui décrochent et qui disent... Ouais bon bah écoute c'était la série d'une saison et moi je vais pas enchaîner sur la deuxième c'est hyper risqué et pour elle euh, Boba Fett parce que c'est Boba Fett qui se retourne qui se retourne qui est vieux qui est super balèze et tout ça tout ce que tu veux euh, bah c'est pas un gage de euh, bah ça me donne envie de regarder la suite parce que bah, pour elle Boba Fett c'est un pauvre con qui se fait bouffer euh, quand elle avait euh, quand elle avait huit euh, ans tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc elle est pas... Euh... Alors je sais, hein, on ne on va pas gueuler sur le fait que nous, on est servi euh, par plein de petites sucreries euh, pendant l'épisode, mais je trouve qu'il y a euh, une erreur de positionnement de cet épisode. Ouais, non, tu as probablement raison. Ils ont bien insisté sur le côté kawaii du... Et bébé Yoda en plus encore. Voilà, ils ont insisté sur le côté kawaii. On a, on a compris qu'ils avaient construit quelque chose qui était à la fois mature et bien, et bien un, un, intégré dans l'univers pour nous satisfaire, nous, mais puis en même temps qui tapait assez large pour satisfaire les gens qui ne connaissent pas cet univers-là. Et puis ben là, ils font l'erreur de faire un épisode. Alors, je, je le redis, hein, parce que c'est le premier épisode de la saison, je suis critique. Ça aurait été ah un ouais, épisode 2 ou un épisode 3, j'aurais rien dit. C'est pas comme... une intro qui te convient, t aurais préféré un truc vachement plus accrocheur qui te choppe euh, par euh, la barbe et qui te tienne jusqu'au bout. Quoi. Mais parce que c'est comme ça que tu chopes les gens, enfin, ouais, ouais. souvenez-vous de la recette d'un Indiana Jones. George Lucas et Steven Spielberg vous disent, un Indiana Jones, ça commence fort et ça ne s'arrête jamais. Ouais, t'as raison. Tu regardes ouais, n'importe quel... quel Indiana Jones, ça commence fort. On court pour rejoindre un, un, un, un avion avec des mecs au cul et l'avion, il y a marqué qui s'appelle CP3, 6PO, sur la queue. 3, 2, 3, 2, 3. Et ça commence fort et ça ne s'arrête jamais. Et là, ben, ça aurait pu commencer fort avec cette histoire de, de, de pègre. Et puis finalement, cette quête contre cette, cette bestiole qui est certes très méchante, mais dont on sait absolument qu'elle va perdre à la fin et qu'il n'y aura aucun risque à le, à, à le faire. Moi, ça m'a fait chier, tout ça pour introduire le simple concept que quand tu as une armure mandalorienne, tu peux te faire avaler, digérer et puis t'en sortir. Voilà, c'est ma conclusion. Je te laisse se donner puis, la tienne. Et puis introduire Boba Fett, il va falloir qu'on m'explique comment Boba Fett est resté tout ce temps. Il se passe cinq ans entre le retour du Jedi et cet épisode. Mm -hmm. Donc ça fait cinq ans qu'il erre dans le désert, il est quand même équipé comme un Tusken et il n'a jamais pris la peine d'aller mettre des baffes à Cobbland pour récupérer son armure. Ça, j'ai besoin de comprendre. Mais on le saura certainement plus tard. Peut-être que, euh, peut que Boba... Euh, que, ouais, que, euh, que, que Boba... Euh, on le sent plus... à la fois sombre, et à la fois plus posé. Hein. Euh, il a l'air d'être en mode... Euh, voilà. Euh, euh, les, la les, les, les deux secondes où on le voit, il est agacé qu'on ait récupéré son armure. Peut-être que dans son esprit, il n'avait pas tant perdu que ça. Il savait où elle était. Hein? Il, ouais, il, ouais, vrai, ouais. il aurait pu aller la récupérer quand il en avait envie. Et pour lui, hein, qu'un Mandalorian se pointe, ça a l'air d'être des emmerdes plus qu'autre chose. Ouais, on verra, on verra. Bon, peut-être qu'il peut qu a vécu comme une, une défaite cuisante pour sa réputation, ce qui s'est passé dans, mm -hmm. dans Le Retour du Jedi. Et après, mm -hmm. il, il reste dans l'ombre, ça c'est sûr. Mm -hmm. Bon, on verra, on verra. On, on, est, on est dans la supputation. Maintenant qu'on en a parlé tous les deux, effectivement, je, je suis d'accord sur le fait que c'est peut-être pas, peut pas l'épisode d'intro qu'il qu nous aurait fallu, qu'il aurait fallu quelque chose de vachement plus accrocheur. Mm -hmm. Surtout que, voilà, pour arriver à la sucrerie finale de de Boba, on aurait pu faire autre chose. Même en faisant euh, du dragon Krite, euh, la perle de Krite, euh, l'armure et tout ça. Bon. Je, je suis assez d'accord. Ouais, et, et puis je comprends le, le, le niveau de lecture pour les gens qui n'ont pas les codes, mm. qui, qui du coup leur disent, bon, ouais, ouais, what the fuck C'est 52 minutes, super, quand tu commences tu te dis, tiens, j'ai un long épisode finalement plein de vides pour mm. ceux mm. qui n'auront pas la grille de lecture. Et euh, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Pour les fans hardcore, voilà, c'est euh, un panier de sucrerie. C'est clair, c'est clair. Il Mais Mais... faudrait pas que ça reste comme ça, effectivement. Voilà. Il falloir que ça reste accessible, parce qu'il s'agit toujours d'insuffler de, de, de, la flamme et de ramener des nouveaux fans. Mmh, donc mmh, ouais. mmh, exactement. Des... Bon, merci pour euh, ce retour euh, sur, euh, sur ce premier épisode. On va essayer de faire ça, ça, ça dire. toutes les semaines. Hein, ouais. si on peut, euh, on va essayer de faire ça avec, euh, avec les deux autres euh, loustiques aussi, c'est ouais. bah, vrai que là techniquement techniquement, on s'est fait un peu cueillir euh, par, euh, par les événements euh, du confinement euh, puisqu'on devait euh, regarder les épisodes ensemble chez moi et puis ensuite euh, proposer peut-être même en live euh, ce qu'on vient de faire au, au, aujourd'hui, bon voilà on, on, on le fera en, en, en déporté un premier épisode qui est quand même satisfaisant, qui euh, est quand même très dynamique, euh, dans lequel il se passe plein de choses, mais pour moi, c'est ma conclusion, qui se passe encore euh, sur Tatooine, ça me casse les couilles, encore <rire> avec des Hommes des Sables, ça me casse les couilles, et pour des raisons, euh, on ne va pas y revenir, que je trouve plutôt tendancieuses. Je te laisse la parole pour le mot final. Bah écoute, moi je suis content que la saison reprenne, on en est parti pour euh, quelques semaines de plaisir, ça c'est... Après, on pourra effectivement rentrer dans le détail et discuter des plus et des moins, mmh. il n'y a, mmh. a pas de souci. Mais moi, je suis fan de la série Mandalorian, ça me fait plaisir. Euh, c'est une série qui met en avant justement les, les seconds rôles. Ouais. Euh, et, et ça, c'est pas mal. Parce que c'est ça, qui, ça qui, qui habille la galaxie, qui lui donne son identité et qu'on peut retrouver sur une table de jeu de rôle. C'est les... ce que j'allais dire, <rire> c'est le MJ qui parle. Là. <rire> et tout ça, pour moi, il y, a, il, y a, il y a de la matière là. Donc ça, ça me fait, ça me fait super plaisir. Donc, ouais, ouais c'est pas parfait. On est d'accord. Bon, en conclusion, moi, tu l'as vu, c'était pas vraiment l'épisode que j'attendais, mais je l'ai déjà dit plein de fois, donc, euh, donc on va pas le redire. Un grand merci à toi pour ton analyse, pour ta pertinence, pour euh, l'œil de l'expert, euh, même, si, euh, même si je trouve dommage qu'il faille avoir un œil d'expert pour regarder cet épisode. Quoi qu'il en soit, euh, tout le monde en profitera pour les épisodes qui viennent, on va s'attacher à faire euh, ce genre de présentation euh, euh, une fois, euh, voilà, de façon la plus réactive possible. Soit le soir même de l'épisode, soit, soit le lendemain matin. Donc, n'hésitez euh, pas à vous abonner et puis à cliquer la cloche de notification. pour <rire> Voilà, non mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté du suivi de cette saison 2 euh, de Mandalorian. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, moi, elle m'a permis de découvrir plein de choses grâce à notre puits de science euh, qu'est Jefferson. Et puis, on vous donne rendez-vous au plus tard la semaine prochaine euh, pour la suite du dépunchage des épisodes de The Mandalorian saison 2. Évidemment, vous aurez droit à l'Expresso. Et puis, vous allez voir, il va y avoir plein de choses qui vous seront proposées malgré le confinement. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir fait cet effort. Et puis, eh ben, je te dis à très bientôt. J'espère. J'espère. Soit autour d'une table, soit, soit derrière une caméra. Allez, ah, oui. ciao